Bonjour à tous. Alors on est parti faire un petit kit pétale. C'est en fait pour détecter le sclerotinia. Alors là comme le temps est sec et eh ben on va le faire au stade F2. Et vous pouvez le voir en même temps. Il y a nos amis les butineuses qui sont en train de s'occuper de féconder les colzas. Et je vais voir ce que ça donne dans une semaine. Bon alors, au niveau de ce kit, en fait, il faut que je prélève euh, 40 fleurs et euh, mettre ça dans des boîtes de pétri par 4 et après, on détectera en même temps euh, le ce que normalement voyez, selon le résultat, on saura s'il y a présence ou pas de sclerotinia. Ça permettra à tout le monde de le savoir. Bon alors voilà, j'ai rempli les, les 10 boîtes. J'ai mis 4 fleurs comme ils ont dit. Il faut prélever 40 fleurs. Et dans le coup, je vais mettre ça en incubation. Ils ont dit qu'il faut mettre ça en incubation pendant 4 jours à 22 et 5 à 6 jours à 19. Et là, vous voyez. Interprétation des quatre fleurs déposés. S'il n'y a pas de décoration, pas de filament, il n'y a pas de sclerotinia. Alors ça je vous ferai une vidéo euh, au moment venu. Et vous voyez un petit peu les règles d'utilisation. Moi je vais faire qu'un seul kit parce qu on a rendu à F2. Le stade G1 va pas tarder. le stade G1, les dix premières siliques, et pétales bon là il est 7h30 on est en train de commencer à faire l'antisclerotinia vous voyez je vous parlais du stade G1 c'est cette petite silique là en fait c'est les chutes des premiers pétales et vous voyez là bon ça doit pas être du sclerotinia ça c'est là. Mais là, je suis en train de faire un biocontrôle avec une demi-dose de fongicide. Et il est très important de le faire en soirée. Parce que vous voyez, euh, les abeilles sont parties. À 7h le soir, il n'y a plus que les méligètes. Et bon, le fongicide aura le temps d'être absorbé par la plante. Et demain matin, quand les abeilles viendront, il n'y aura aucun souci. Et vous voyez, bah, les colzas sont quand même jolis. On va en profiter euh, de cette soirée là pour euh, le faire. Et là vous voyez la, la rampe elle est à une sacrée hauteur. Il faut savoir quand même que le colza il fait euh, 1 mètre euh, Ouais 1 mètre 60 là. Même dans le fond là il, il m'arrive au menton 1m70. Euh, et comme euh, les bus pour qu'elles marche bien c'est des angles, il faut absolument que je sois à hauteur. Faut que je sois à 2 mètres et des bananes pour que ça accroche sur la végétation, le biocontrôle avec le fongicide contre ces maladies pour que le colza puisse aller bien.